Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Demain, c'est Hauteuil. N'hésitez pas demain, franchement. Demain, ça va être une très, très, très bonne course. Alors Pour ma part, le numéro 2, demain, il va être prêt. Je pense que demain, là, tout, tout, tout est réuni pour, pour qu'il puisse réussir en deuxième lieu. En deuxième lieu, faire attention au numéro le numéro 3, il sera surveillé ça, bien sûr. Le numéro 4, aussi pareil avec, avec l'entraînement Chaye Chaye. Euh, pour ma part euh, Malbec du, du Matan, très très bon cheval Paris euh, à surveiller ensuite euh, le numéro 5 le numéro 5 c'est Paillard, comme d'habitude Paillard il a une très très bonne musique donc euh, faire euh, très très attention à lui aussi Paris le, le numéro 6 il a 21 contre 1 il a été vainqueur le 5 euh, le 5 avril à Toulouse Pénalisé de 3 kg. Ensuite, le 30 avril sur ce tracé, il n'a aucun marge. Il a aucune marge. Aucune marge. Guéleuron. OK. Le numéro 7. Le numéro 7, là par contre, là ça me parle. Le numéro 7, c'est fou du Délice. Fou du Délice, alors, euh, c'est Nicole. Pas oublier Nicole et Zuliani, normalement les deux, ça matche bien. Pourtant, aujourd'hui, demain, il sera aux alentours de 25 contre 1. Un retour en compétition après 17 mois d'absence. Bon, n'était pas engagé auparavant. Euh, eux, ils disent plutôt regarder, à, regarder, à, regarder courir. Bon. Voilà, le numéro 8, espoir royal. Espoir royal avec Philippon à 67 kg. Euh, Courage gagnant sur ce tracé. Euh, par contre, il a 3, 3 kg de pénalité. Euh, va encore, il va encore se donner à fond. Pourquoi pas Quatrième, cinquième. Euh, donc euh, là, c'est le numéro 9. Le numéro 9, ils disent, avec l'estrade, c'est une, une, une des possibilités. Pourquoi pas Le numéro 10, avec, avec deux chitrés, le numéro 10... Oh là là, il faut faire attention à lui. Moi, personnellement, Starco, je l'aime bien. Euh, facile, dernière, euh, deuxième dernier, euh, notre tuyau, c'est ce qu'ils disent. Mais euh, depuis deux mois, cours frais, chuchoté en priorité. Bon, j'espère que Starco, il, va, il va ne va pas nous faire un coup à la Starco. Il hein? était là en verlan non mais quand même c'est un bon cheval ensuite le numéro 11 le numéro 11 c'est un grivelé bon tout le monde en parle donc tout le monde il a 13 contre 1 ah ouais quand même et euh, bon bah pareil hein, c'est un, un tuyau spéculatif et c'est bizarre